Salut les amis, salut, c'est l'abonné. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte pas mal. Bienvenue à tout le nouveau CCCN Crypto Africa Million. Voilà, dans cette scène, on parle de l'argent, on parle de business, comment gagner de l'argent sur l'internet, comment gagner de l'argent en ligne, comment gagner de l'argent dans les crypto-monnaies. Dans cette nouvelle vidéo, je vous présente des nouveaux sites qui payent 5% par jour. Voilà, dans ces 5% par jour, vous retirez aussi 5% par jour. Ça dépend le montant que vous avez inversé c'est un nouveau site qui est démarré dans ces semaines là j'avais démarré je, voilà je vous montre comment la résister et aussi comment faire le dépôt et aussi comment effectuer le retrait c'est facilement et rapidement voilà est site, tronc 678.com vous allez voir que je vais rentrer connecté dans mon compte vous voyez déjà j'ai déjà à euh, 3153.1 voilà, si vous avez fait l'inscription, première fois, vous, vous recevez 3 troncs. Mais pour pouvoir retirer chaque jour, il faut inverser minimum 5 troncs. Voilà, dans ces 5 troncs que vous avez inversé, ça dépend, 5 troncs, 100 troncs, 1000 troncs, jusqu'à 1 million de troncs, vous pouvez l'investir. Mais chaque jour, vous retirez 5%. Ce qui est très important, euh, d'ici si vous avez l'investi, peu importe le, le montant que vous avez commencé. Dans 20 jours, vous récupérez déjà ce que vous avez inversé. Vous voyez, dans 20 jours, exemple, si vous avez inversé euh, 100 troncs, ça vous retirez 5 troncs. Si vous avez inversé 500 troncs, ça vous retirez 25 troncs. Si c'est 1000 troncs, ça vous retirez 50 tron. Imaginez-vous un peu, Faites, euh, tu, fais, tu peux même calculer quand il fait euh, 5 troncs x 20 ou bien quand il fait 50 troncs x 20. Si vous avez inversé, euh, 5000 tron, vous retirez chaque jour 250 troncs. Si vous avez investi 10 000 troncs chaque jour, vous retirez 500 troncs. Voilà comment faire l'enregistrement. Euh, je vous montre comment faire l'enregistrement. C'est simple et rapide. Par exemple, si vous avez déjà le lien d'inscription, je vais vous montrer comment l'enregistrer. Si vous avez cliqué sur le lien d'inscription, comme ceci, ils vont vous envoyer quelque parties là où vous devez remplir votre coordonnée. Facilement et aussi rapidement, je me déconnecte d'abord. Voilà, euh, je déconnecte pour, pour vous montrer comment faire l'enregistrement. Ça prend pas même trois minutes. Comme ça, en arrivant d'ici, vous pouvez cliquer sur l'île. Vous, vous montrer là, vous devez remplir votre coordonnée. Voilà, le premier parti, vous cliquez là, écrit mobile number, votre numéro. Vous pouvez faire d'ici votre numéro par exemple. Je fais. Vous voyez. Après, vous, si vous avez mis votre numéro. Après, d'ici là, écrit login password. Vous mettez votre mot de passe en commençant à majuscule. Par exemple. Vous voyez. Après, vous confirmez les mêmes choses que vous avez mis en, en haut. Vous voyez. Voilà. Après, d'ici, vous renseignez, renseignez ce qui est d'ici, ce qui est affiché d'ici. Vous le mettrez d'ici. Par exemple, je mets 53. Vous voyez. Voilà. Après, vous écrivez le chiffre, le lettre, pardon, à masquer comme ça. S'il n'y a pas d'erreur, vous cliquez là, écrire 5. Voilà. S'il n'y a pas d'erreur, ça va enregistrer directement. Vous voyez, ça vient d'enregistrer de directement. C'est déjà enregistré. Je viens de recevoir le 3000 troncs. Maintenant, dans ces 3000 troncs, pour pouvoir retirer chaque jour dans le compte de base, il faut inverser quelque chose à partir de 5 troncs. Voilà. Simplement, l'air trading, vous gagnez 5 jour 5% et aussi vous retirez chaque jour 5%. Comment effectuer le dépôt Vous cliquez d'ici là où il y a écrit « Déposer ». Si vous avez cliqué d'ici, vous allez voir des parties « Transfer to Basic account. Ça veut dire que « transfert, envoyer l'argent dans le compte de base transfert to promotionnel à compte pour l'envoyer de l'argent dans votre compte promotionnel mais je vous conseille d'envoyer dans le compte basique c'est dans ce compte basique que vous pouvez l'avoir chaque jour de bonus de minage voilà après vous copiez cette adresse voilà l'adresse là où vous devez envoyer l'argent vous copiez comme ça en cliquant dessus cette partie rose en cliquant dessus il faut que euh, si l'adresse va copier directement après, vous rentrez dans votre compte Triswallet comme ça. Si vous arrivez dans votre compte Triswallet, vous cliquez là, écrit, envoyer. Vous cliquez, pardon, vous sélectionnez le, le, le tronc d'abord. Après, vous cliquez là, écrit, envoyé. Là, écrit, adresse du destinataire. Vous cliquez d'ici pour mettre l'adresse que vous avez copiée dans ce site. Après, vous mettrez d'ici le montant, par exemple. Vous voyez, vous pouvez vous l'envoyer directement, ça va partir. Voilà. Vous voyez le 100 c'est 6 dollars. Si vous avez mis 200 troncs c'est 13 dollars. Si vous avez mis 1000 troncs, ça va vous donner 66 dollars. Si vous avez l'envoyé l'argent. Directement vous revenez dans votre compte. En arrivant dans votre compte vous allez voir que là où, là où il y a 3000. Ça va augmenter. À partir de ce moment vous pouvez commencer de retirer. Dans la même journée. Après ça que vous retirez le 5%. Je si Je vous avais déjà expliqué. À partir de 5 troncs, c'est combien que vous devez retirer chaque jour. Si tu es nouveau sur cette scène, abonne-toi pour ne rater dans mes prochaines vidéos à venir. Pour ne rater dans les prochaines opportunités à venir. Car dans cette scène, on parle de business, on parle de l'argent. Comment gagner dans les crypto-monnaies. Si tu aimes les crypto-monnaies, si tu aimes l'argent, abonne-toi et active la cloche de notification. Merci, à la prochaine vidéo.